Bienvenue chez le docteur Foldingo Alors aujourd'hui, nous allons faire du jus de citrouille Pour faire du jus de citrouille, prenez de la bave des lèvres... Il y en a beaucoup Et prenez un tout petit peu de mon échantillon secret et regardez, ça va se transformer en jus de citrouille Et hop Et euh, ce n'est pas ça Nous revoici Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer... Deux défis. Alors, pour ces défis, vous allez avoir besoin de matériel. Je vais vous demander de prendre et de trouver chez vous à la maison 5 récipients. Alors, je rappelle qu'un récipient est un objet dans lequel on sait mettre des choses. Ici, je vous demande 5 récipients qui savent contenir du liquide. Est-ce que vous êtes prêts à aller les chercher Allez-y Voici les 5 objets que j'ai trouvés chez moi. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé du savon. Une brique de lait. Du gel désinfectant, la casserole spaghettis et une bouteille d'eau. Alors, premier défi, vous allez devoir me classer les objets du plus petit en taille au plus grand. Vous êtes prêts Allez-y J'espère que vous avez réussi à faire ça chez vous à la maison. Alors ici, ça donne ceci, du plus petit au plus grand. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième défi Alors, deuxième défi. Vous allez devoir maintenant me classer ces récipients par celui qui contient le moins de liquide à celui qui contient le plus de liquide. Attention, vous allez remarquer quelque chose. Allez-y Nous revoici, j'espère que ce deuxième défi aura été pour tout le monde. Voici ce que ça a donné ici. J'ai ici la bouteille de gel pour les mains qui contient le moins de liquide, suivie de la bouteille de savon, suivie de la brique de lait qui contient exactement un litre celle-ci, suivie de la grande bouteille d'eau, et puis ma casserole de spaghettis contient elle le plus de liquide. Vous avez peut-être remarqué chez vous une chose, et en tout cas ici sûrement, c'est que ce n'est pas forcément le même ordre. Effectivement, ce n'est pas parce que... Le, la bouteille est plus grande que la casserole qu'elle contient le plus de liquide. Une casserole est beaucoup plus large et donc sait contenir plus de liquide que ma bouteille ici. Là-dessus, je vous souhaite à tous et à toutes de bien comprendre les choses et d'apprendre pour grandir, grandir et encore grandir. À la prochaine